On va commencer par le concept de communauté de pratique. Euh, une communauté de pratique est un, groupe, est un groupe de personnes qui partagent un objectif commun. Euh, cela peut être euh, une profession, un passe-temps ou un problème commun qui les affecte. Euh, les gens décident alors de se réunir. Euh, de travailler ensemble pour résoudre des problèmes, pour partager les, les expériences et apprendre euh, les uns des autres. Euh, cela aide chaque membre à trouver des moyens euh, nouveaux et innovants de poursuivre son travail. Changemakers for Children est une communauté de pratique créée par Family for Every Child. Euh, il s'agit d'un réseau mondial de personnes travaillant pour améliorer la vie des enfants et leurs familles. Uh, Changemakers for Children offre une plateforme partagée uh, où, où les gens peuvent uh, se connecter et collaborer. Changemakers for Children fonctionne comme un réseau social et aussi comme une base de connaissances. Uh, vous pouvez rejoindre des groupes et des communautés entrer en contact avec des professionnels des droits de l'enfant et participer à des événements uh, dans la plateforme, accéder aux différentes ressources uh, disponibles et aussi partager et promouvoir uh, vos propres initiatives et bonnes pratiques. Et comment s'inscrire sur Changemakers for Children Il est très facile de s'inscrire à tout ce que vous avez à faire et d'aller uh, sur changemakersforchildren.community et cliquer sur « S'inscrire » ou « Sign up uh, ». Vous pouvez également vous inscrire à partir de la page d'actuelle personnalisée de, de, de l'Alliance, uh, disponible à changemakersfortchildren.community-cpha. Je vais partager le lien dans le chat. Et lors de la création de votre profil, il est très important uh, que vous sélectionnez la protection de l'enfance dans l'action humanitaire uh, en, en le moment de l'inscription, parce que uh, cela permettra uh, aux community managers D'identifier votre intérêt à rejoindre la communauté, de vous envoyer des invitations pour participer de la communauté et les différents groupes et aussi de communiquer avec vous par des emails et des autres formes de communication. Après avoir terminé la première étape de l'inscription, vous recevrez un message sur la plateforme disant que votre compte est en cours d'examen. C'est une chose que j'ai fait. Tous les, jours, tous les jours, nous examinons quotidiennement les nouvelles inscriptions par souci de sécurité et aussi pour éviter les spam dans la plateforme. Une fois que votre compte est approuvé, vous recevrez une notification par email avec un lien individuel pour compléter le profil et pour définir le mot de passe. Après ça, vous êtes prêt pour accéder à la plateforme. Lorsque vous arrivez sur Changemakers for Children pour la première fois, vous verrez le flux complet de la plateforme avec les dernières mises à jour de la communauté au sens large et des groupes que vous avez rejoint. C'est possible de voir les le prochains événements, les sujets et aussi des nouveaux groupes et les nouveaux membres de la communauté. Faites défiler vers le bas, cliquez et interagissez avec les connus. Contenu, vous pouvez également laisser un message de bienvenue à vous présentant à tous les autres membres de ChangeMakers for Children. Comment accéder à la communauté CPHA Pour accéder à cette communauté-là, à cliquer en haut à gauche de l'écran sur Communauté et sélectionner la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Vous arriverez au tableau de bord de la communauté uh, où, vous, où vous trouverez les liens pour rejoindre les groupes CPHA et AFGA. Uh, vous trouverez aussi des ressources, des, uh, des discussions et des autres contenus que, que, que, nous, uh, que nous mettons uh, dans le dashboard, dans le tableau de bord. Uh, cliquez sur Rejoignez cette communauté de pratiques pour accéder au groupe CPHA ou, si vous préférez, Uh, vous, vous, vous faites défiler la page où vous verrez les liens pour les groupes CPHA et EAFGA. Quand vous arrivez sur la page principale du groupe, cliquez sur Rejoindre pour devenir membre et vous recevrez un message de confirmation uh, qui explique que uh, le moment que, que, que vous... Uh, entrez dans les groupes, vous recevrez des mises à jour et des notifications sur ce qui se passe là-bas. Votre profil sera également inclus dans la liste de membres. Ça signifie que d'autres membres de la communauté peuvent vous voir et vous contacter. Il faut cliquer sur « Rejoindre le groupe » pour continuer. Et alors maintenant, je vais parler avec comment on peut partager et accéder des connaissances euh, dans, dans les groupes. Euh, tout d'abord, vous devez savoir que Changemakers for Children dispose d'une fonction de traduction automatique. Euh, C'est intégré dans la plateforme, euh, ça fonctionne pour tous les membres et il vous permet d'afficher tous les contenus de la plateforme dans les langues de votre choix. Euh, la traduction automatique est disponible pour tous les utilisateurs, comme, comme, comme je l'ai dit. Uh, ça signifie que n'importe qui, tout le monde peut lire, publier, commenter et aussi créer des contenus dans sa propre langue. Uh, nous encourageons uh, que nos membres créent des de contenus multilingues afin de faire Changemakers for Children une plateforme vraiment mondiale. Um, comme dans la page de destination, uh, chaque, chaque groupe a son propre flux. Que concentre tous les messages, les sujets, les discussions, les mises à jour dans, dans, dans les groupes. Uh, si vous défilez la, défilez la page pour les voir, uh, uh, vous verrez tout, toutes les notifications, mais vous pouvez aussi changer d'un anglais à l'autre uh, pour afficher des, des événements, uh, les sujets, les discussions et les autres membres du groupe. Uh, les moyens plus simples de partager du contenu à le flux. Ceci est recommandé pour de brèves mises à jour, uh, les liens vers des, des opportunités externes ou des de sites internet externes, ou aussi pour publier des questions pour, présenter, uh, pour se présenter. Et comment dans tout autre média social réseau social, un membre peut aimer, et commenter et répondre à les publications Uh, vous pouvez également marquer d'autres autres utilisateurs dans la conversation. Uh, et vous pouvez voici, voir ici uh, un exemple d'un message d'un nouveau membre. C'est Abdul. Uh, et si vous passez à l'onglet « sujet, pour, uh, pour voir, vous pouvez voir tous les sujets créés dans le groupe. Uh, les sujets sont des informations plus élaborées avec des textes et des pièces jointes plus volumineuses. Uh, il peut s'agir de ressources uh, comme des rapports et des notes d'orientation. Uh, il peut s'agir de, des actualités, des articles de blog uh, en racontant vos histoires, um, des opportunités, des webinaires, podcasts, etc. Les sujets sont consultables sur toutes les plateformes et peuvent, peuvent être segmentés en différentes catégories. Uh, nous vous recommandons d'utiliser les sujets pour la plupart du contenu publié dans la plateforme uh, parce que c'est searchable. Uh, et aussi, uh, vous pouvez également choisir de les inclure dans la bibliothèque des ressources globales de la plateforme et aussi ajouter des tags pour uh, les rendre plus consultables. Uh, vous pouvez ajouter des vidéos, des, pi des pièces jointes, et aussi des images uh, nous recommandons aussi uh, d'ajouter quelques informations clés sur, le, sur les pièces que vous partagez uh, pour uh, une question d'accessibilité parce que la traduction automatique ne fonctionne pas avec de, de, les pièces jointes, uh, les vidéos et les images uh, les sujets ont également des paramètres de visibilité différents. Ça veut dire que si vous configurez un sujet comme public, par exemple, vous pouvez le partager sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Ici, vous pouvez voir la description et les tags et aussi les logos pour partager le contenu dans des autres plateformes. Et ici, vous pouvez voir les commentaires fait par d'autres membres du groupe sur, sur les sujets, uh, comme dans une publication et dans tous les contenus à de Changemakers for Children, vous pouvez aimer un sujet, répondre aux commentaires et taguer les autres membres. Uh, en passant à l'onglet des discussions, uh, vous verrez toutes les discussions disponibles dans le groupe. Uh, maintenant, on va prendre l'exemple de la discussion Bienvenue à la communauté. Les discussions sont similaires au sujet, mais elles ont quelques différences. La première, c'est que vous pouvez les limiter dans le temps et choisir les dates de début et de conclusion. Vous pouvez aussi ajouter des modérateurs à une discussion et vous pouvez aussi disposer d'options supplémentaires pour les réponses comme par exemple l'intégration d'images et de vidéos sur un commentaire. Euh, ici, vous pouvez voir les différents membres de la communauté CPHA se présenter dans la discussion de bienvenue et vous pouvez, euh, vous pouvez voir ici Katie comme mo modératrice. Euh, comment je peux faire pour obtenir de l'aide? Euh, si vous avez besoin d'aide pour des problèmes concernant la communauté CPHA, et, et, et, les, et les, les groupes qui, ont part, qui sont partis de cette communauté, euh, accédez au tableau des bords de la communauté et cliquez sur euh, « Envoyez-nous un email » dans la section « Obtenir de l'aide » ou « Get support euh, ». Vous serez redirigé vers un formulaire en Google Forms euh, où vous pourrez envoyer un message direct aux community managers de la CPHA. Euh, mais si votre question… Est concernant à la communauté, communauté élargie de Changemakers for Children, allez au bas de la page, cliquez sur Contactez-nous et remplissez le formulaire. Si vous préférez, vous pouvez aussi envoyer un email à Children at familyforeverychild.org ou laisser euh, un message sur mon profil. Un autre petit conseil. Avant de vous montrer uh, la plateforme en direct, uh, s'il vous plaît, veuillez télécharger notre application mobile. Elle est disponible pour Android et iOS. Uh, elle est toujours en cours de développement. Nous lancerons une version uh, plus actualisée, mise à jour en février. Uh, mais vous pouvez la télécharger maintenant et commencer à vous engager avec d'autres membres de la communauté de la CSP, n'importe où, n'importe quand. Alors, um, alors, alors, on va essa essayer. Uh, je vais vous montrer rapidement comment vous, contact vous connecter sur Changemakers for Children, accéder à la communauté CPHA et le groupe ECAFAG et voir les différents sujets. Uh, et pour, pour finaliser, je vais vous montrer comment créer un, un sujet ou une discussion sur la plateforme. Alors, nous sommes à Changemakers for Children. Je vais retourner à la landing page. Oui. Ici, c'est la page principale. Je vais activer la traduction automatique et choisir la langue française. Oui, alors tout le contenu de la communauté est automatiquement traduit. Il y a ici le bouton pour accéder au guide d'information. Vous pouvez voir les événements à venir et les actualisations, les mises à jour de la plateforme. Il y a une discussion créée par Kira et une publication par Elena. Les sujets plus récents sont ici à la droite et les groupes plus récents aussi. Vous pouvez aussi voir des nouveaux, des nouveaux membres et interagir avec les publications aussi. Alors, pour accéder à la communauté CPHA, il faut cliquer ici, ici sur « Communauté » et sélectionner la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Vous arriverez au tableau de bord et il y a deux options pour accéder à la communauté. La première est de cliquer sur « rejoindre cette communauté de pratique ». Mais si vous, euh, vous allez en bas de la page, vous pouvez voir les liens pour les deux groupes, la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés. Je vais sélectionner uh, la CPHA. Ici, oui. si j'arrive dans les groupes. Uh, dans ce cas, je suis un membre of the group déjà. Uh, alors, je ne, peux, je, je ne dois pas uh, rejoindre le groupe maintenant. Ici, vous pouvez voir le flux d'informations, un post par Elena. Il y a euh, un topic, un sujet par Audrey. Un, euh, un commentaire de Mohamed sur la discussion. Ici, vous pouvez voir les, les événements proches. Ici, l'événement de, de maintenant nous sommes maintenant. Ici, vous pouvez uh, rencontrer des informations sur, le, sur la communauté. Et je vous demande mes excuses à nouveau parce que je suis à la campagne et, et l'Internet ici n'est pas très, très fort aussi. S'il y a des informations sur les groupes. Ici, vous pouvez voir les sujets. Les groupes aussi. Je vais cliquer sur cet contenu. Et vous pouvez voir que le contenu est automatiquement traduit aussi. L'image n'est pas traduite. Il y a des, les tags ici et les commentaires ou les ailes à taguer uh, des personnes qui peuvent être intéressées uh, à ce matériel. OK. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer un sujet. Il y a deux façons. À la première, uh, cliquant ici, et sélectionner « uh, Nouveau sujet ». Dans ce cas, je vais uh, faire la, la deuxième manière, qui est, à cliquer ici créer un sujet parce que de cette façon je vais créer les sujets directement dans le groupe je vais faire un blog dans ce cas je vais l'appeler test blog et je vais sélectionner une image pour uh, les bannées salut je suis et, euh, voilà mon blog post. Ok, Je peux euh, choisir de différentes, euh, différentes options de visibilité. Dans ce cas, je vais laisser comme euh, visible seulement pour les membres du groupe. Ah, vous verrez ici que le groupe sélectionné est la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, mais je peux choisir à les publier dans d'autres groupes aussi. Je, je peux ajouter un fichier, uh, par exemple un rapport, une recherche. C'est ici. Je peux ajouter aussi des tags sur le contenu. Uh, dans ce cas, c'est un contenu global. Les domaines d'intervention, je vais sélectionner la euh, protection de l'enfance, les milieux de soins sera soins alternatifs et les communautés sera la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Et un, je vais vous montrer en un moment euh, l'importance de, de, de, de sélectionner les tags pour les contenus. Euh, je vais choisir d'inclure ce euh, contenu dans la bibliothèque des ressources. Et sauvegarder, et c'est ça mon contenu est déjà publié dans la plateforme et il va apparaître ici comme une actualisation dans quelques minutes. Euh, autre chose qui est très importante est si je, si je clique sur apprentissage euh, et sélectionne la bibliothèque des ressources. Uh, ici, vous pouvez voir tout le contenu dans la communauté, et ça inclut mon blog que je viens de créer. Uh, J'ai décidé de, de, de, de prendre ce blog dans la, dans la bibliothèque des ressources. L'avantage de la bibliothèque est que vous pouvez sélectionner et filtrer les contenus par le sujet. Uh, je vais sélectionner CPHA. Comme la communauté. Elle est mieux des soins comme soins alternatifs. Et voilà mon blog. Maintenant, je vais effacer ce contenu. Alors je vais arrêter de parler un moment, uh, c'est tout, merci beaucoup pour, pour votre attention.